Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur parfois des soirées qui durent un peu plus longtemps que prévu L'anecdote dont je vais vous parler ici est une anecdote qui me fait toujours beaucoup rire parce que c'est la fois où j'ai eu à faire le plus d'heures sub dans une salle de cinéma et surtout où je suis resté extrêmement tard pour une séance et quand je dis « extrêmement tard », c'est-à-dire que je suis vraiment resté jusqu'à des heures où, normalement, les salles de cinéma sont fermées depuis très longtemps. On était un samedi soir et on avait une avant-première. Une avant-première qui était faite dans beaucoup de cinémas, mais on était la seule avant-première à avoir un débat à la fin de la séance. C'était pour le film « Let's Dance », je crois, dont j'ai quasiment plus aucun souvenir, mais dont je me rappelle vaguement avoir dit que c'était un film pas trop mal, pas enfin, non plus exceptionnel, mais pas trop mal. Mais ce dont je me rappelle surtout, c'est que lorsqu'on a fait la séance, on devait accueillir Ryan Benzetti à la fin de la sortie. Ryan Benzetti, c'est un acteur qui est plus ou moins doué, je pense que ça dépend du rôle qu'on choisit de lui confier. Mais là du coup, bah, la salle était complète de chez Complète. Et quand je dis Complète, c'est-à-dire qu'elle était remplie, pardonnez-moi du terme, de jeunes midinettes qui devaient avoir entre 10 et 16 ans. Et qui étaient surtout là pour le voir lui forcément pour voir le film. Alors déjà il y a un point, c'est qu'on a commencé la séance à 21h30. 21h30 c'est tard pour une avant-première, mais je me suis dit pourquoi pas, on est supposé avoir fermé le cinéma pour 1h du matin, il n'y a pas de raison qu'on finisse trop tard non plus. Je regarde la durée du film, je me rends compte qu'il fait quasiment 2 heures. Donc je me dis déjà, oh là, bon, on sait qu'on va pas démarrer à 21h30 comme toutes les avant-premières, on va forcément démarrer vers 21h40, 45. On faut déjà pousser à un débat pour 23h45, quasi minuit. Déjà, voilà, je sens que ça va finir tard. Et donc, il y a la séance qui se déroule et Ryan Benzetti arrive à la fin de la séance. Bon, il y a un petit débat qui dure extrêmement longtemps de mémoire. Je crois que j'ai rarement vu un débat aussi long pour des questions qui ne sont pas forcément si folles que ça, du genre, euh, quand même, tu fais pour être aussi beau, euh, ça fait quoi de travailler avec le beau Ryan Benzetti enfin, Beaucoup de questions de ce genre-là. Et à la fin, ils organisent une séance de photos. Je me souviendrai toujours de comment la séance de photos s'est déroulée. Il y a une photo sur mon Instagram, si jamais vous voulez aller voir. Elle est un petit peu loin, mais elle me fait toujours autant rire. On a Ryan Benzetti sur la scène. Et on a un pack de 50-60 jeunes filles devant la scène, en furie, prêtes à tout pour avoir une photo avec lui. Donc le débat imaginez, s'est fini à minuit 30 Minuit 30 où on est en train de fermer le cinéma, un petit peu. La séance photo s'est éternisée jusqu'à quasi 2h du matin. Ce fut très long. Très très long. C'est... Ce fut très laborieux. Et j'en garde pas un super souvenir. Parce que vraiment, j'étais en haut, et je me demandais, bon ben, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre qu'ils aient fini leur séance photo, et puis, peut-être qu'à ce moment-là, ben, je pourrais espérer me faufiler et sortir de la salle. Mais vraiment, ce fut une avant-première surprenante. Parce que pour le coup, on a rarement des choses comme ça. Et quand on organise des shootings photos ou en tout cas des photos, c'est plutôt dans le hall. Donc moi, en tout cas, en tant que technicien, ça me permet derrière de tranquillement fermer les salles, vérifier qu'il n'y a plus personne, faire le tour un petit peu des étages, faire le tour des cabines. Enfin, ça me permet de faire mon tour. Là, j'étais coincé. C'était dans la salle. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas éteindre la salle. Je ne pouvais pas éteindre le projecteur ni le serveur. J'étais bloqué. Je devais attendre qu'ils aient fini leur euh, séance photo et voir ensuite ce que je pouvais faire. Ça fut très long. Et j'étais crevé le lendemain. Ce lendemain de mémoire en plus, je faisais un petit.. Euh... Ouais, je crois que je commençais à 10h. Je devais ouvrir le cinéma à 10h. Je finissais la veille. Euh, voilà, je devais normalement finir mon débat vers 23h30. On avait un petit peu calculé, 23h30 minuit, on s'était dit à peu près ça. J'ai fini à 2h, donc plein d'heures super rajouter. Et en plus, le lendemain matin, je devais ouvrir. J'étais mort. J'ai passé une journée horrible le lendemain. Et je souhaite à personne de vivre ce genre de truc, même si c'est rigolo sur l'instant, le lendemain le corps souffre. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.